voulait raconter une histoire à Bruxelles avec plein de plein d'aventures et, et des personnages auxquels on s'attache et et du coup on a essayé d'écrire un, un un panorama de plein de personnages pour pouvoir jouer aussi avec tous nos amis et essayer de de s'amuser le plus possible en faisant un film on voulait essayer de raconter une histoire un peu décalée et, et d'aller aller dans des endroits pas forcément euh, euh, qui sont souvent visités et du coup on a essayé de, de et en même temps on voulait quand même créer un décalage en créant un, un, un univers un peu qui n'existerait pas forcément dans la vraie vie avec des personnages un peu un peu fous. et et du coup c'est ça qu'on essaye de, de de peindre comme univers ça va les enfants oui maman Jacques janvier il est où Jacques janvier vous l'avez perdu On a écrit un scénario et après euh, on a on a on a fait des écoles tous les deux de cinéma et du coup on a euh, de, lui de théâtre et moi de cinéma et du coup on a rencontré plein de gens avec qui on avait envie de tourner et du coup on les a rencontrés on a aussi remodelé le, le scénario en fonction des gens pour que ça, ça corresponde au personnage et pour que et pour qu'ils soient à l'aise et justement qu'ils puissent eux déployer après le personnage pour pouvoir après s'amuser en créant le personnage. C'était la direction générale du film, de faire traverser ses personnages des choses folles. Et donc, du coup, euh, quand on écrivait, on réfléchissait à des trucs qui nous faisaient rire. Et et, et je pense que c'est cette direction qui s'est prise naturellement. Mais euh, nous, on est très, très clean dans la vie. On se faisait méga confiance et du coup, on discute tout le temps de tout. Et, et euh, on, a, on a une confiance aveugle dans l'autre, dans les choix de l'autre. Et du coup, on essaye toujours d'avancer comme ça et on sait que on va toujours dans la même direction. On adore euh, euh, Claude Lelouch. C'est l'aventure. On adore aussi les, les films. Euh, la, les comédies italiennes des années 60, 70, Mario Monicelli, Dino Rizzi, Fellini et Torescola. On adore regarder plein de films. On adore Bruxelles. On adore tout ce qui s'y passe. On adore tous les personnages qu'on rencontre. Et on a eu beaucoup de retours. que moi, c'était un film très belge. Enfin, et que on étions très belge. Et c'est une fierté. On est fier d'être très belge. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le salut.